mais euh, je vous laisse, donc je, je vous dis j'échange et je vends les cartes. Je code TCG Market, et voilà. Première page. Alors, oui, je remets les cartes comme il faut pour que vous voyez bien. Je tourne cette vidéo en avance pour pouvoir faire le montage pour qu'elle soit prête pour le 1er octobre. Donc, si vous voyez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me MP. Alors, soit, euh, soit par message privé, soit. Euh, voilà. N'hésitez pas aussi à les partager sur Facebook parce que je suis encore bloqué sur Facebook pendant 25 jours à cause d'une photo nue qui n'était pas une photo nue, mais voilà. Quoi. Voilà. À caractère sexuel, comme ils disent. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère Twitter. Attention, celle-ci est en Ultimate, hein je vois que c'est pas une Ultra, donc lien dans le Brain, voilà donc ça c'est les dernières... les dernières sorties. après c'est un peu toujours les mêmes cartes hein, mais euh, parce que ça part donc celle là si je l'ai fait exprès parce qu'elle est en ultimate aussi donc, vous voyez, vous l'avez eu deux fois parce que celle-là est en ultimate. donc le prix n'est pas le même bien sûr comme à chaque fois je vais te dire à chaque fois que j'envoie des cartes je ne fais pas payer les frais de transport sauf si c'est un gros paquet de cartes où là il faut payer 13 euros la boîte voilà mais sinon, je ne fais pas payer les frais de transport. Et j'envoie en suivi, bien sûr, hein, en lettre verte suivi. Vous voyez ça, j'avais mis dans un lot, mais vu que le lot part pas, voilà. Sachez que j'ai commandé le la display qui va sortir au mois d'octobre aussi, mais j'attends d'être payé pour. Euh, pour le faire et je vais m'acheter aussi le dernier élément pour pouvoir faire ma pour pouvoir faire ma petite vidéo d'intro et d'outro ça ça commence à m'agacer donc utopie j'ai en plusieurs versions donc j'ai mis la plus récente ici quoi voilà Après il y a très peu de communes comme vous pouvez le voir c'est surtout des raretés, hein. sachant que si, vous, si par, par hasard vous voulez une commune, je ne fais pas payer le, la cote, hein. voilà tout simplement, donc là c'est le lot à un secteur qui n'est toujours pas parti hein, à 5 euros. mes recherches pour le moment ce qui est en priorité c'est le c'est la ligne euh, charmeuse des de ténèbres voilà tout simplement Après c'est chaleur euh, flamme la ligne 3 pour la mettre dans mon deck euh, pour la mettre dans mon deck, ça la grande. Voilà, tout simplement. Celle-là, j'échange parce qu'elle est en anglaise. Mais après tout ça, voilà. Là, je l'ai mis en double parce que je l'ai beaucoup de fois. Voilà. Normalement quand cette vidéo sortira j'aurai reçu le deck, les trois decks de structure Betchryséine. Donc euh, j'ai déjà réfléchi à la question, hein, ne vous inquiétez pas, et je vais le modifier à ma sauce. Mais je ferai peut-être une vidéo de présentation du, du deck euh, Betchryséine plus tard. Donc, pareil, les envois, ce ne sera pas avant le 5 octobre, hein. si vous voyez cette vidéo, ce ne sera pas avant le 5 octobre. Le temps que là, je me verse euh, mon allocation de, de personnes handicapées, d'adultes handicapés exactement. Le lot toujours qui est là, hein. Ça, ça part pas même si je le faisais à 1 euro le loup euh, voilà c'est euh, je pense que ça partirait pas personne ne voudra loup Kuribo parce que le loup ribo est très dur à jouer Apedio, attention il est à 17 euros quand euh, je, on me l'a passé donc euh, je, je, je, je sais pas je, je regarderai en de la cloche de feu ah oui ça c'est magnifique objet volcanique que je n'utilise plus. Voilà, il y a quelques nouveautés. Hein. Celle-là qui a été autorisée. Et des anciennes. Que voilà, j'ai mis deux fois, mais euh, je suis des deux fois au moins. Voilà, Coribandi qui va aller dans le Coribo, Voilà, Uria, tout simplement. Après celle-là, vous pouvez voir, hein, je vous laisserai mettre pause. Si vous voulez regarder plus en détail. Après là, j'ai trois cartes Metamec. Je sais que ça a été recherché sur, sur, sur Facebook. Donc euh, j'ai pas postulé parce que je vous le dis, je suis bloqué. Mais euh, voilà, tout simplement, on, on passe aux cartes magiques. Toujours les mêmes, il n'y a pas eu trop de changements au niveau des cartes magiques. Hein celle là qui me reste aussi donc ça c'est ça c'est bien une commune, vous voyez il me restait une commune mais voilà, j'ai mis là. Coup final du Goki que j'ai eu récemment. Cosmo en Gold qui part pas, alors que normalement le deck Cosmo c'était un deck méta, voilà. Cylindre de la magie, donc euh, voilà, après j'ai, hop là, ça c'est quoi ça, il a la charme chatoyante, donc c'est c'est l'autre mais en ténébreux que je cherche, je sais pas comment elle s'appelle, Traptrix Claria, Il y celle-là que j'ai eue en nouveauté. Je l'ai vue, c'est pour invoquer euh, le dernier utopie que je n'ai pas eu dans les dans, dans Voilà. Ah. J'avais pas vu qu'il me reste un fût-vacon au bout des neiges. Non, mais je crois que celle-là. Celle là il m'a dit qu'il en avait pas besoin. Art du grand rituel. Euh, trésor pendule. Voilà. Ça, c'est des nouveautés. Donc normalement j'avais prévu au mois d'octobre de, de passer une semaine avec un collègue, il m'a annoncé hier soir que non finalement, donc euh, il resterait chez lui pour réparer des vélos. Donc voilà, après j'ai ces deux-là, voilà, j'ai le jeton, j'ai ça. C'est un rocher, oui. Et après j'ai une petite base, je dis bien la petite base inflexible. Euh, donc elle est complète. Hein. Elle est complète. il y a ça aussi que j'ai mis voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter et à la partager sur facebook je vous en supplie voilà et puis on se retrouve pour très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la team astral du yu gi oh Allez, ciao tout le monde Et tu es prêt à jouer, déplique qui tu veux, quand tu veux, Comme dans le monde entier Allez. Tu veux t'en faire ta chance, fais bien rouler l'aider okay.